Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Podgeek. Alors pour aujourd'hui, et encore une fois, on va parler du jeu Pokémon GO. Euh, donc il euh, y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes suite à la mise à jour d'après les commentaires que j'ai pu avoir. Ce que je peux dire c'est que j'ai testé le jeu actuellement, je suis dessus, et on va voir... D'un côté, euh, voilà, je dirais le souci euh, principal, on va dire, qui a été mentionné plusieurs fois concernant le fait d'être ban suite à des téléportations. Euh, voilà, donc ça c'est d'un point. Et d'un autre côté, euh, par rapport à la version, la nouvelle version du jeu euh, Pokémon GO euh, qui est sortie récemment, donc euh, la, la dernière, la toute dernière version, qui euh, retire déjà pour commencer les pas au niveau des Pokémon. Donc euh, voilà la version en question. Alors cette version en fait elle comprend plusieurs choses. donc on a commencé bien sûr par la partie euh, voilà donc euh, des pokémons qui sont proches de là où vous êtes. Et bien sûr euh, vous remarquez que les pas ont disparu. d'ailleurs ça fonctionnait plus depuis un certain temps. Alors, en plus de cela, on peut plus, euh, je dirais, sélectionner les Pokémon en question. Euh, donc, en fait, vous avez juste la liste de ceux qui sont dans le voisinage, et pas plus. Hein. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, faire quoi que ce soit, sinon juste de visualiser euh, cette partie. Également, euh, donc, euh, sur ce point, vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage donc voilà personnaliser votre personnage et euh, je peux dire qu'il y a plusieurs options supplémentaires euh, au niveau des couleurs voilà donc euh, ça c'est d'un point euh, on voit au niveau des voilà des baskets donc euh, les couleurs ont été ajoutées d'accord euh, au niveau du cartable, ou on va dire du sac à dos plutôt. Voilà, donc euh, il y a plusieurs en fait, plusieurs choix supplémentaires euh, qui ont été mis à disposition, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, vous avez également la partie. Euh Alors, on revient directement sur la partie. Euh, je dirais. Si je me souviens bien c'est ici sur la partie non c'est pas la partie pokémon alors on ressort de là on repart sur ce point et on descend si je me souviens bien voilà par rapport en fait au badge et euh, je dirais euh, à ce qu'on peut gagner donc euh, ça a été modifié donc il n'y a plus on va dire les badges similaires donc ça dépend en fait de chaque mission que vous pouvez avoir. Donc euh, ça a été un petit peu customisé de façon d'être plus, euh, plus riche. Donc euh, voilà on va dire la globalité des, des modifications. Mis à part les attaques, certains attaques qui ont été augmentées et certaines attaques qui ont été réduites. Donc les attaques de base ont été bien réduites. Et euh, le reste, voilà, ça a été augmenté tout simplement. Genre euh, coup de fouet, euh, griffe ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, réduit au niveau de la puissance en question. On a terminé sur la partie, je dirais... Euh, je dirais, par rapport à la partie, voilà, donc, euh, mise à jour en question. Alors, donc, si on part, on voit bien que je suis sur la 0.31. Donc, je suis bien sur la version customisé ou plutôt la dernière mise à jour de, du jeu en question alors donc on repart et donc mis à part cela vous avez également eu des problèmes de téléportation euh, d'ailleurs je remercie euh, deux personnes en question qui m'ont permis de, de connaître un petit peu l'astuce y a Shrax euh, qui m'a laissé un commentaire concernant euh, Rift Studio qui a en fait mis à disposition euh, la solution directement qui permet d'être débanné euh, on va dire en moins de temps que prévu donc on va se mettre sur ce point on va essayer de mettre là ou le GPS voilà là, la localisation et on va essayer d'aller euh, de Paris à Tokyo on va chercher et on va y aller dessus, donc on va faire OK. Voilà, donc je suis à Takuo on va essayer de faire le Pokéstop qui est ici. On voit bien que ça ne fonctionne pas. On va aller un petit peu plus près d'un autre, comme ça si on veut vérifier concernant les Pokédex. En même temps... Alors, on attend un petit peu, et oups, le programme s'est fermé. Donc il y a eu un bug, comme vous remarquez, donc euh, on va le relancer tout simplement. Ce que je peux dire c'est que j'ai testé également le jeu au niveau de, de du smartphone, j'ai bien mis la mise à jour et je peux vous assurer que sur ce point-là également, il n'y a eu aucun problème. La même, les mêmes manipulations, le même fonctionnement du jeu reste intact. Donc il y a juste la mise à jour qui a été faite. Sinon tout le reste, c'est-à-dire je peux en fait me déplacer avec le fake GPS euh, sans aucun problème et euh, il n'y a pas eu, on va dire, le problème euh, de tomber, on va dire, euh, sur un océan ça dépend en fait si on part sur un emplacement j'ai déjà fait cela je suis tombé dans un emplacement vraiment vide il n'y avait rien mais je me suis déplacé sur une ville et je peux vous assurer que voilà il n'y a aucun problème donc voilà le jeu s'est relancé Ou plutôt le, le programme LOG s'est relancé on va y aller en, encore une fois sur le jeu Pokémon Go on attend que ça s'ouvre alors on relance la partie configuration, localisation, j'espère que ça ne va pas nous faire un nouveau problème, Alors, je pense que c'est la localisation qui a créé un bug en fait, parce que ça bloquait pour agrandir, donc le jeu prend un petit peu de temps, euh, voilà, comme j'ai expliqué auparavant, j'ai mis euh, Nox sur 512 MO, afin de pouvoir euh, en même temps enregistrer et vous faire visionner bien sûr le jeu. Voilà, il voilà, y a également ce petit message, euh, suite au problème qui a eu lieu, je pense que tout le monde avait remarqué qu'il y a eu des accidents, des meurtres, euh, voilà ainsi de suite. Et euh, voilà, donc euh, je pense qu'on a mis ce, ce message spécialement concernant cela. Alors, on fait OK. On va essayer de prendre ce Pokémon. Vous voyez que, vous remarquerez que je suis ban. Alors, je retire la réalité augmentée. Pas besoin de faire l'effet. Le, je lance directement pas évident avec Oups. Ma dernière pokeball normale. C'est comme si euh... soit c'est moi, soit c'est lui. Soit c'est moi, soit c'est lui, qui ne veut pas, on va dire, euh, euh, prendre... Et voilà, enfin Donc, euh, à un moment donné, je doutais. Et voilà, il s'est échappé, parce que je suis ban, tout simplement. C'est pas compliqué. On va aller... Alors, je suis ici. Euh, si je fais ici, et je fais OK... Non. Donc c'est dans l'autre sens voilà. On va aller auprès de, de plein de pokéstop pour qu'on puisse en même temps tester la capture d'un pokémon après être débanné bien évidemment juste à côté alors alors donc on va commencer donc la manipulation elle est vraiment simple donc, il suffit de rester sur un stop et de commencer à lancer le déroulement jusqu'à ce qu'on puisse obtenir quelque chose. Alors, on attend un petit peu. Donc, on le fait en direct pour que vous puissiez voir. Donc, on voit bien que je ne peux pas faire de stop. Euh, les Pokémon refusent ou s'échappent quand on essaie de les capturer. Ça cherche, ça cherche. Et personnellement, je peux vous dire que ça fonctionne bien. Donc, euh, même si euh, il y a eu une mise à jour. Euh, voilà, on m'a expliqué qu'il y a eu plusieurs bugs euh, chez plusieurs personnes. Personnellement, je vois que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà, donc aucun souci euh, concernant le jeu. Il faut juste être bien localisé dans des villes de grandes villes. Que sinon euh, vous pouvez tomber en fait tout simplement euh, sur des parties euh, ou des des emplacements vides sans pokéstop euh, ni quoi que ce soit et donc euh, c'est tout à fait normal que que ça ressemble on va dire à un océan euh, sans aucun on va dire le moindre détail on va dire dans les alentours hein, tout simplement voilà donc euh mais si vous avez des problèmes également n'hésitez surtout pas de, de les poser parce que voilà pour l'instant euh, j'ai eu euh, comme quoi il y a eu des problèmes vagues hein, mais pas vraiment des explications très claires essayez d'être un peu plus clair au niveau de vos commentaires pour que je puisse vous répondre parce que voilà quand vous donnez un commentaire euh, euh, oui ça marche pas, euh, oui je comprends mais moi de mon côté j'essaie de deviner un peu ce que vous vous vous dites hein, tout simplement est-ce que voilà donc ça marche pas ça marche pas est-ce que vous n'êtes pas par exemple euh, j'ai eu un commentaire concernant plusieurs problèmes d'installation de fake gps hein, sur smartphone et euh, voilà donc déjà je pense l'avoir déjà expliqué au niveau des précédentes vidéos il faut bien être routé afin de pouvoir utiliser fake gps hein, parce que euh, que ce soit fake gps, lucky patcher parce que si ce n'est pas, on va dire, routé de façon de pouvoir avoir un accès complet à son smartphone, c'est tout simplement impossible de pouvoir faire le reste. Voilà. Donc, essayez d'être clair. J'essaierai également de donner plus d'explications possibles au niveau des commentaires. Et si je vois qu'il y a plusieurs choses que même au niveau du commentaire, ça ne fonctionne pas ou ça n'a ça ne répond pas, on va dire, à votre besoin et à votre demande, eh Ben, je, je mettrai une nouvelle vidéo concernant les problèmes, j'ai essayé de, de prendre en considération les problèmes en globalité pour voir avec vous. Donc vous voyez, donc c'est bon, on a été débanné, on peut en fait sélectionner celui-ci également, vous remarquerez que il n'y a aucun problème. Et si on prend ce petit Pokémon qui est juste à côté, et on va essayer de le capturer. En plus de ça, il est. il est balèze, hein, même s'il est petit. Alors oups, c'est pas ce que je voulais faire. Euh, voilà, donc je lui donne du raisin. C'est vraiment du raisin. J'espère que. Et voilà. Donc euh, du premier coup, je lance sa euh, passe déjà. Euh, voilà. et un petit 3 et voilà, donc on voit bien que c'est capturé il n'y a aucun problème donc euh, vous voyez combien de temps ça a pris euh, quelques minutes afin de pouvoir euh, tout simplement euh, capturer un Pokémon en plus de cela, voilà, petite dernière chose que j'ai oublié de mentionner au niveau des mises à jour puisque on n'a pas pu capturer tout à l'heure un Pokémon c'était d'aller sur donc, du moment que vous capturez, avant, il fallait descendre, euh, voilà, donc un peu plus en bas pour transférer. On vous remarque déjà qu'il n'y en a plus. Là, vous pouvez le faire directement ici, soit le mettre dans le favori, soit le transférer directement. Euh, voilà, sans euh... ce qui n'était pas le cas avant et qu'il fallait bien à chaque fois descendre, transférer. Descendre, transférer, c'est pas évident à un moment donné c'est saoulant, et euh, là ils ont euh, remédié à la chose euh, directement pour que ce soit plus euh, pratique. Alors voilà tout, j'espère que ça a été vraiment assez clair. Euh, voilà, donc en globalité euh, on a parlé de la mise à jour de, de Pokémon GO au niveau de la version 0.31, on a parlé également du problème du ban, euh, voilà, mais honnêtement, et je le dis encore une fois, concernant le fait que vous avez fait une mise à jour et que vous n'arrivez pas à pouvoir jouer, euh, logiquement, si vous avez suivi les vidéos d'avant, sachez que c'est les mêmes manipulations que personnellement j'ai utilisées et sur lesquelles je peux vous assurer que... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant où je vous parle, j'ai testé avant de vous laisser ou de mettre cette vidéo en fait. Euh, j'ai testé sur l'ordinateur, j'ai testé sur mon smartphone et je peux vous assurer que ça marche nickel, aucun problème. Donc, comme je disais et je redis encore une fois, n'hésitez surtout pas de laisser des commentaires. Euh, je pense que vous l'avez bien remarqué, je réponds euh, instantanément, je dirais, sauf si je n'ai pas du réseau à un moment donné où voilà si je dors bien évidemment mais sinon je réponds euh, immédiatement sans faute à tous vos questions euh, et j'essaie bien sûr de vous donner les meilleures réponses possibles si tout cela vous plaît n'hésitez surtout pas de vous abonner pour toujours avoir de l'actualité euh, voilà et des no notifications je dirais concernant les nouvelles vidéos que je lance sur ma chaîne sur ce je vous souhaite une bonne fin de dimanche et euh, passez une agréable journée euh, et un bon début de semaine. Au revoir.